Un petit encas pour Halloween Pense au doigt Hey mes versions Aujourd'hui je te présente mon doigt que j'ai fait à partir de ma main. C'est exactement le même. Bon, il y en a un qui est quand même plus bon que l'autre. Hein. Voici une méthode pour réaliser de superbes doigts. C'est parti D'abord je vais réaliser un moule avec de l'alginate. Pour cela, je mélange une part d'alginate avec trois parts d'eau. Je mélange ça avec mon fouet de cuisine pour avoir un mélange bien homogène. La n'est pas toxique donc pas d'inquiétude, on s'en sert même pour des masques de beauté. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet. J'ajoute progressivement mon eau pour être sûr de ne pas en mettre trop, ni trop peu. Je veux une pâte avec une consistance bien lisse et souple. Là, c'est plutôt pas mal. Encore quelques grumeaux mais ils vont disparaître en touillant. Pour avoir cette quantité de produits, j'ai mis environ 5 dosettes à café d'aginate. et donc, 5 x 3, 15 Wouhou 15 dosettes d'eau. Oui, je parle en dosette à café car c'est l'outil que j'avais sous la main. Attention, je vous présente les stars de cette vidéo, mon index, et mon majeur, que je vais enduire de vaseline pour éviter que mon moule en alginate s'accroche. Il faut en mettre assez pour éviter que ça colle, mais pas trop non plus pour garder le maximum de détails. Oui, le FX est assez abstrait. En fait, c'est surtout en testant et en faisant des erreurs qu'on apprend. Pense à te couper les ongles, l'empreinte n'en sera que mieux. Là, ils étaient un peu trop longs, tu verras par la suite qu'il y aura une petite bavure. Puis, j'utilise un gobelet pour faire mon moule. Merci le cadreur pour cette vue imprenable sur... Euh, rien et je recouvre directement mon doigt d'agenate que je plonge dans mon moule. Et là, je me rends compte que je n'ai pas assez de produit pour remplir entièrement le gobelet. Du coup, je racle les bords au maximum pour ne pas perdre une goutte. Pense à mettre de l'agenate entre tes deux doigts pour bien les séparer. Je t'avoue que cette vidéo aurait été plus simple si j'avais eu un modèle et que ce n'était pas mes doigts qui étaient emprisonnés dans cette texture visqueuse. Mais bon, manque d'effectifs. Puis on attend une dizaine de minutes que l'alginate prenne. Non, mes doigts ne font pas du twerk, je teste simplement la résistance de l'alginate pour savoir si c'est sec. Je tente de sortir mon doigt le plus délicatement possible, et là, victoire En plus, tu remarqueras qu'il n'y a pas du tout de résidus sur mes doigts. C'est un succès total. Regarde-moi ces deux beaux trous parfaits. On passe au silicone. Je vais mélanger une cuillère de part A avec une cuillère de part B. Plus 2-3 gouttes de colorant flèche pour avoir une jolie teinte peau. Bon, c'est un peu plus palichon que la couleur de ma peau, mais normalement, un bout de cadavre va pâlir. Je verse le tout dans mes moules en le tournicotant de droite à gauche pour que le silicone se répartisse bien partout. Puis, j'ai laissé sécher 24 heures. Le lendemain on démoule nos créations avec précaution pour ne pas tout défoncer bien sûr Je préfère casser la ginate que tirer comme une bourrine sur mes doigts au risque de les briser Et voici la bête. Je vais enlever le surplus au ciseau sans pour autant donner un aspect trop propre Il faut que les doigts paraissent arrachés Un petit zoom sur ces beautés et on va passer à la partie fun le coloriage à ce moment là je n'avais pas de peinture à alcool qui rende un super rendu sur les protèges en silicone du coup j'ai utilisé les moyens du bord c'est à dire différentes teintes de fond de teint car oui notre peau n'est pas lisse et uniforme au naturel on a des petites rougeurs par ci par là j'ai pris aussi un fard beige foncé voire marron pour rendre de la profondeur au pli de mes doigts comme je le disais juste avant sur ce doigt-là, on peut voir que l'ongle n'est pas parfait. Il était un peu trop long et le moule n'a pas tenu. Bref, pour le rendre plus réaliste, j'ai utilisé un mix de fard à paupières et phare gras dans des nuances de beige, marron, rouge, en estrompant au maximum. La petite touche glamour en réalisant une French manucure. Parce que même coupé, notre doigt reste sexy. Oui, j'aime toutes mes extrémités, pas de jaloux. Sur le bord coupé, je dépose un peu de faux sang que j'estompe, sur mon doigt lors de la prise d'empreinte il y avait un cheveu dans ma patte ce qui donne une espèce de cicatrice sur ma prothèse, du coup je profite de ce petit défaut pour faire une petite cicatrice et je l'accentue avec du rouge. Enfin pour la touche gore, on rajoute du sang frais dans la plaie que l'on laisse un peu dégouliner sur les bords. Avec cette même technique, on peut passer au level up en faisant une main. J'espère que tu as aimé mon mot majeur. Et avec ton gros doigt, tu peux appuyer sur le bouton abonner, qu'il soit détaché de ta main ou pas. On se retrouve sur Instagram et en attendant, prenez soin de vous. Bye!